L'heure de retrouver maintenant notre invitée. Il y aurait une règle qui voudrait aujourd'hui qu'un artiste qui n'occupe pas l'espace médiatique prendrait un énorme risque. Elle a fait un autre choix, celui de la discrétion. Elle est peut-être d'ailleurs la seule qui puisse en France se le permettre à ce point. Le silence. Et puis hier soir, sur scène, ça s'est passé comme ça. Bonsoir, Bonsoir <applaudissements> Très drôle, très drôle. J'ai beaucoup aimé. On, on rit d'un bout à l'autre. Excellent, tu es excellent, des barres de rire, comme disent les jeunes. Non, vraiment, euh, à voir, à suivre, à revoir. Euh. On est fans, on adore, on est des fidèles. Franchement, bon délire, quoi, des barres de rire, hein, des blagues, des blagues. Allez-y, quoi, moi, Bénédicte Vidal, je, je la suivrai jusqu'en Russie. C'est une histoire assez incroyable, cette histoire d'amour avec eux, avec ce public. Oui, enfin, le coup de foudre n'a pas encore vraiment eu lieu. Hein. L'absence de promotion aujourd'hui euh, dans votre univers, c'est presque, je dirais pas anachronique, mais hors du temps. Mmh. Euh, c'est un choix que vous avez fait. Euh, votre maison de disques, vos producteurs n'ont jamais été angoissés à cette idée de ne pas trop apparaître Non, bah disons que je n'ai pas de producteur ni de maison de disques, donc c'est vrai qu'à euh, part mon banquier. Dans tout le monde, mes parents, euh, bon, personne ne s'inquiète. Ce choix de la discrétion, ça n'a jamais été une prison pour vous Ah ben bah la discrétion, ça n'a pas vraiment été un choix. Hein. Si j'avais le choix, j'aurais préféré avoir du charisme, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Les contre-vérités, euh, certaines d'entre elles qui ont été euh, racontées, vous ont blessé Bon, bah, c'est vrai que quand j'entends des, des mauvaises langues dire euh, « ouais, euh, je fais toutes les semaines devant deux personnes euh, », ça m'énerve parce que c'est faux. Euh, la plupart du temps, ils sont quatre minimum, de toute façon. En dessous, je joue pas. Donc euh... Quel est le, le trait de caractère euh, dont vous êtes finalement le plus fier Je crois que je pas peur du ridicule. Finalement, tous ces qualificatifs euh, qu'il y a autour de vous, solitaires, mystérieuses, paradoxales, provocatrices, il y a un peu de vrai dans tout ça. C'est clair. Merci d'être venu nous rendre merci visite. Euh, Qu'est-ce qui est plus compliqué Faire Bercy ou venir faire une interview comme ça <rire> sur un plateau Vous connaissez la réponse. Je merci. connais un petit peu la réponse. C'est pour ça que je vous remercie encore plus d'être venu ce soir ici. Merci. Belle soirée à vous. Bel abandon sur scène avec votre public qui vous attend, je le sais, dans quelques minutes. Et à très bientôt. Euh, on vous retrouvera donc... Euh, dans les mois à venir, un peu partout en France. C'était euh, un joli moment euh, de vous voir sur scène, et c'est un joli moment pour les téléspectateurs de vous avoir, vous le savez aussi, sur ce plateau, c'est rare, mais pour eux c'est important également. Merci, Merci et à très bientôt. Merci.